Bonjour, c'est Franck des bienvenue dans mon atelier Alors, comme c'est la fin d'année, le Créolium, ben moi en l'occurrence, j'organise un petit concours en partenariat avec euh, le comptoir des bois locaux. Vous savez le site que je vous ai parlé dans le dernier vlog, là, ou là, je ne sais plus où il va apparaître, euh, le, le bon coin du bois en gros. Donc, si vous cherchez du bois, vous allez sur ce site-là, vous tapez votre recherche, je vous reparle rapidement, hein, euh, et vous avez peut-être une chance de trouver votre bonheur. Donc, en l'occurrence, avec le comptoir des bois locaux, on va vous faire gagner trois t-shirts M, L, XL. pardon, j'ai un petit peu de, de mal à m'exprimer euh, donc ce sont tous les mêmes bon, le but du jeu c'est simple c'est vous commenter, vous partagez, vous likez ma page et la page du comptoir des bois locaux et le commentaire euh, pas pas de truc exceptionnel c'est euh, tirage au sort donc trois tirages au sort, donc trois gagnants si vous voulez gagner vous participez, on n'est pas nombreux c'est juste entre nous. Euh, je ne fais pas de gros concours comme, euh, pour gagner un, vous savez, un kit de, de ciseaux à bois, de, de, de, de, un truc électroportatif. Pour moi, ça n'attire que les boulets. Ils viennent juste là pour choper un cadeau et se barrer. Vous attendez pas à le recevoir avant Noël. <rire> C'est même pas la peine d'y penser. Euh, cou Courant janvier. Voilà, ça ira bien. Donc si vous n'êtes pas pressé, de toute façon, il ne vous manque pas, vous ne l'avez pas. Voilà. Euh, <rire> si vous voulez participer... C'est parti Si vous voulez, je vous le dédicace, peut-être que dans 30 ou 40 ans, ça vaudra de l'or. Mais Et... <rire> je crois pas, je crois que ça va la cote de baisser. Allez, à bientôt les amis, c'était Franck de Cryolinium. Ciao